Euh, non, non, il n'y a pas de, de conduite, en fait c'est juste une table. Comme vous avez fait là, euh... c'est pas grave. S'il si y a à manger, à boire sur la même table, c'est pas grave. C'est important. Euh, L'important c'est d'être ensemble. Bah, c'est bien parce qu'il y a des, des voisins qu'on ne bah, connaît pas. Bah, on peut les rencontrer, euh, on fait des rencontres, on s'amuse, il des bonnes activités, j'aime bien. Nicole vous habitez, vous habitez ici Alors j'habite ici depuis assez peu de temps quoi, la, la maison qui est là, ben, je ne pas le nom. Est-ce que vous connaissez le quartier Non pas tellement. Joseph, c'est moi qui vais les interroger. Quoi ce Qui plaît Qui Euh, Youssef. Euh, euh... Oh. Si, je comprends un tout petit peu. Oui, oui. bon. Ah, si, je l'ai moi, non Eh ben oui, on est de lui. Il parle euh. pas l'arabe chez lui. Non, il parle pas beaucoup l'arabe. Tous les enfants d'ici, en fait, ils parlent plus français. Mon frère, il me parle mais... l'arabe. C'est bien, c'est bien. On peut vous prendre en photo Ah oh, non Parce que mon, mon, mon visage, il est secret. Ça fait 9 ans qu'on est dans le quartier. Mon meilleur, c'est venir dans le quartier, c'est de faire connaissance des voisins. C'était en fait des, des personnes de quartier qui sont venues euh, me dire, voilà, t'es la bienvenue, euh, t'es nouvelle dans le quartier, euh, si as besoin de quoi que ce soit, on est là. Et euh, ça, ça m'a beaucoup touchée. Et moi, c'est Paulette. Et alors moi, j'habite ici, au Pré-Fleury, depuis le 1er novembre. Vous voyez, il n'y a pas longtemps que je suis ici. Hein. Alors, moi, bah, c'est pareil. Moi, j'aime bien aller me promener au parc, euh, là-bas. Sinon, je n'ai con... pas connu le quartier avant. Vous voyez, je pas eu le de... temps de... Je trouve que moi, qui ne conduis pas, j'ai le tramway. Ça va très bien pour me déplacer. Mmh. Voilà. J'ai connu le quartier, il avait rien. Il était vide. J'habitais plus bas, moi. Et je venais en vélo, et prenaient les chiens, mais il n'y avait rien, pas un bâtiment. Il y a des grues partout, c'est qu'on qu le voit, on dirait que c'est un quartier en pleine construction. Si ça continue comme ça, peut-être que on va, ça va devenir un, un champ d'immeubles à la place d'avoir des chiens avec des vaches qu'on avait avant. Ils vont à l'école...